Ici Amandine du low Lab, je vous parle depuis le Sri Lanka sur le Nomade des Mers, un catamaran pas tout à fait comme les autres. Avec des poules, des plantes, des verres comestibles et tout un tas de low -tech. Comment j'en suis arrivée là C'est une longue histoire. Mais c'est pas mon histoire. ils hey, ont fait un œuf. Bravo les filles C'est celle de Corentin, de toute une équipe et de millions de personnes dans le monde. Alors je vous trouve très rapidement et je vous raconte tout.